l'étage pour un coup ah, bon bah voilà les gars euh, là je vais m'instruire un petit peu <rire> j'ai tout ça à prendre et tout ça à lire aussi qui ont C'est les gens qui c'est. Les qui en c'est des Donjons, des Parisiens, des Nantais. un peu de tout. Elle s'appelle comment ta crêpe <rire> Ma crêpe est ce qu'on appelle le vent des globes, il y a dessus une glace à la vanille, la chantilly, du caramel maison et enfin quelques morceaux de pommes cuites à la poêle. Et moi c'est une aumônière qui ressemble à <rire> Bon appétit Se trouve en fait le club, euh, le club de, plongée, de plongée en fait okay. mots plongée 85 ça s'appelle donc c'est là où on va plonger c'est ça bon on aurait dû plonger mais malheureusement à cause des mauvaises conditions euh, météo euh... à cause des mauvaises conditions euh, météo euh, logique euh, maritime euh, c'est annulé malheureusement voilà. et oui et donc du coup on va devoir copier une autre case pour euh, Dimanche prochain peut-être. Ouais, à voir. Bon, ça fait chier quand même. Tu vois après comme j'ai fait ici jusqu'à la gare, a à peine 10 minutes. Il y a même une école de pêche là-bas. Bon après moi c'est vraiment pas mon truc la pêche parce que bah voilà. C'est un peu comme être chasseur, tuer les animaux c'est pas mon truc c'est dit voilà ici Le château de la chaume Une belle vue. Dommage il pleut. On peut pas aller se baigner. Tu vois la petite voile, tu vois la, la mini-voile au loin qui avance très vite là-bas Attends, je vais faire un zoom dessus, ouais, ça, je la vois. C'est ça en fait, la planche à voile. Regardez-moi ça, c'est joli. Donc là-dedans, il y a un petit musée. Les, tu vois les deux phares, tu les deux phares euh, qui sont à la sortie du port là. Ouais. Et dans ce coin-là généralement ont lieu les baptêmes de plongée en fait. Ok. Ouais, c'est dans ces coins-là. Donc c'est là où je ferai le baptême de plongée. Voilà. Et un gros, hein. un gros bateau. Regardez-moi ça, c'est joli ça. Bah, bah disons que. Oh. On voit pas très bien les poissons. Bah, tout près du club de il y a parfois des petits poissons qui traînent. Je ne sais pas si à la caméra ça va se voir, mais il y a des petits poissons là-dedans. Là. Mmh. Bah, regarde, si tu vas plus à droite, là t'as des euh, plus petits formats là. Faut investir un peu quoi. Bon, rentrer, regardez hein. Et voilà, j'en suis voulu. le costume Coucou L'aventure commence Et voilà, diplôme obtenu Et voilà, on a fait notre plongée, Donc moi j'ai galéré parce que j'ai flippé c'était bien, c'était marrant il a, il a réussi à mettre la tête sous l'eau, hein. c'est déjà pas mal Quant à moi, bah, j'ai réussi à plonger jusqu'à 6 mètres de profondeur, mis à part le fait qu'on voyait pas très bien. J'ai réussi à avoir pas mal de petits poissons, euh, quelques grands poissons aussi euh, et même même un poulpe. Un euh, c'est peut-être qu'on remettra ça l'an prochain. Peut-être. Je vais dire par contre c'est pas un crack ce type train enfin, vu que c'est pas au sable de, de même. Et c'est là qu'on va remanger. Il y a beaucoup de choix. J'ai choisi la chèvre. <rire> Et la dernière fois j'avais pris la pois de vine c'était délicieux ça aussi. Je mange une galette aux chèvres. Félix saute sur son dessert. Voilà. <rire> le sel et le poivre viennent d'arriver et moi je mange salé. Et là j'ai pris une sable d'or, ça a l'air très bon. On attend tranquillement notre train devant ce joli arbre en forme d'ananas. Ananas, ouais, dans, dans un ananas un, géant. Dans <rire> un beau parc. Oui, très joli parc. Il y a plein de fleurs.